Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous présenter un des produits que j'aime bien, un des produits que j'utilise au quotidien. Aujourd'hui, on parle de casque gaming. On parle d'un casque que je possède depuis maintenant plusieurs mois, que j'ai eu bien l'occasion de tester. Et donc aujourd'hui, on parle du Plantronics Rig 800. Bon, avant toute chose, il faut savoir que moi, je joue sur Xbox One X. Le Plantronics Rig 800 est décliné en trois modèles. Le modèle compatible Xbox, qui est le modèle Rig 800 LX. le RIG 800 pour PlayStation, qui est le modèle RIG 800 HS et un modèle exclusivement dédié à l'utilisation sur PC. Il s'agit du RIG 800 HD. Plantronics, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque très connue dans le domaine de l'audio. Ils ont notamment fait le très bon Plantronics Backbeat Pro 1 et 2 qui sont deux casques très très bons, des casques Bluetooth à réduction de bruit qui ont été vraiment récompensés par différents grands magazines audio. Aujourd'hui, on parle du RIG 800 de chez Plantronics. C'est un casque, comme vous le savez, qui est dédié au gaming, si on devait avant de s'attaquer aux caractéristiques techniques parler de la grosse particularité de ce casque des deux grosses même plutôt particularités de ce casque, ce sont les suivantes il est sans fil et il est certifié Dolby Atmos alors Dolby Atmos qu'est-ce que c'est c'est une norme créée par Dolby qui en gros promet des effets on va dire surround mais beaucoup plus poussés avec des effets qui peuvent venir du dessus donc pour une immersion totale dans le contenu que vous êtes en train de visionner ou dans le jeu auquel vous êtes en train de jouer voilà ça c'est les deux grosses particularités de ce casque et c'est ce qui m'a un peu poussé à le tester et au final à l'adopter. On va parler plus en détail maintenant des caractéristiques de ce casque. Et au passage, je vous ai parlé du casque qui était compatible euh, pour PlayStation. Donc le Rig 800 HS n'est par contre lui pas compatible Dolby Atmos car la console, la PlayStation 4, n'est pas compatible Dolby Atmos. Voilà, c'est la particularité. Comme je l'ai dit, on parle des caractéristiques tout de suite. L'autonomie promis par le constructeur est de 24 heures. Autant vous dire qu'il y a le temps de voir venir. La portée euh, de la liaison sans fil est de 10 mètres et le constructeur promet qu'il n'y aura pas de latence ce qui se révèle juste et en même temps, fort heureusement parce que quand on joue, euh, s'il s'attire et puis qu'on l'entend deux secondes après, ça fout un peu mal vous avez sur ce casque quatre pré-réglages des pré-réglages on va dire euh, d'égalisation plus précisément au niveau du son avec du coup un petit bouton que vous allez presser une fois à chaque fois pour passer d'un mode à l'autre le premier mode c'est le mode pur en, en gros c'est euh, l'égalisation qui a été conçue par ceux qui ont développé ce casque donc une égalisation particulière si vous appuyez une deuxième fois, euh, vous avez accès au programme amplificateur de basse. Un autre appui vous donnera accès au mode amplification de détails donc par exemple pour entendre les pas dans certains types de jeux voilà où on a besoin de s'attarder beaucoup sur les détails audio. Et le dernier mode euh, va mettre l'accent sur les voix du chat par exemple si vous êtes en train de discuter avec des amis avec qui vous jouez. Voilà euh, c'est bien de privilégier ce mode pour bien les entendre. Au-delà de ça vous retrouvez également d'autres boutons sur le casque. La gestion du volume, la possibilité de régler le gain si vous voulez par exemple plus entendre le jeu ou plus le chat. Et inversement vous avez bien évidemment la possibilité de forcément de déployer le micro micro qui est de très bonne qualité au passage hein, moi j'ai vraiment constaté aucun souci à ce niveau là si vous le repliez hop vous activez le mode mute et bien évidemment pour que ce casque fonctionne il vous suffit tout simplement de brancher un petit boîtier en USB à l'arrière de ce petit boîtier vous avez deux programmes un programme Xbox, un programme console ou un programme PC, oui je parle d'une compatibilité avec les PC car en effet ce casque bien qu'il soit dédié à l'utilisation sur Xbox vous pouvez l'utiliser sur un PC aussi, c'est vrai que je me demande un petit peu l'utilité d'avoir euh, mis en place un autre casque le, le casque du coup le Rig 800 hd bon celui-ci est parfaitement compatible avec un pc j'ai pu le tester donc au final ça donne un casque très polyvalent utilisable à la fois sur xbox et sur pc et une fois ce petit boîtier branché c'est parti le casque s'appare très facilement et dès que vous démarrez la console il s'appare automatiquement et il vous fait un petit point d'ailleurs avec une jolie petite voix sur le niveau de batterie actuel pas de secret pour le recharger le casque un simple câble micro usb suffit par contre attention utilisez bien le câble Fourni car moi j'ai essayé avec d'autres câbles et il ne se rechargeait pas. Donc si vous le perdez, je pense que ça peut être problématique. C'est parti, on a fait le tour des différentes caractéristiques techniques. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé sur ce casque et ce que j'ai moins aimé. On commence bien évidemment par ce que j'ai aimé. Tout simplement le côté sans fil. Moi je possédais à l'époque un casque Shenizer Game Zero. Donc c'était euh, vraiment un casque fermé déjà, un casque très performant. Mais voilà, il était filaire et il était seulement stéréo. Enfin, bref, il n'y avait vraiment pas cet aspect 360 degrés au niveau du son. Et c'est vrai que je dois dire que c'est une véritable liberté de pouvoir enfin avoir un casque sans fil sans compromis au delà de ça l'autonomie est très bonne assez bonne pour en tout cas ne pas avoir à s'en soucier et ça je dois dire que c'est un vrai plaisir parce que commencer une séance de jeu et se rendre compte que le casque ne fonctionne pas je pense que ça peut foutre en l'air une petite soirée programmée avec des potes on parle maintenant de l'immersion du côté audio du côté bien sûr la particularité le côté atmos de ce casque Et tout simplement je suis bluffé c'est vrai que le casque est très bon il retransmet vraiment une impression d'immersion à 360 degrés avec c'est vrai des dans certains jeux, car il faut faire attention, parce que voilà, tous les jeux ne sont pas compatibles d'Olby Atmos, comme tous les films ne sont pas compatibles d'Olby Atmos. Si vous êtes sur du contenu d'Olby Atmos, là, vraiment, vous allez ressentir encore plus d'immersion, le son qui viendra euh, du dessus et qui se baladera autour de vous. Là, aucun souci. Bon, si vous n'avez pas de contenu ou de jeu en Atmos, voilà, l'impression d'immersion fait quand même son effet. Également, sur ce casque que j'ai bien aimé, c'est qu'il est assez confortable. Il faut savoir que moi, je suis très exigeant en matière de confort de casque, parce que voilà, j'ai des oreilles qui voilà n'aiment qui pas être euh, compressées, qui aiment pas a euh, de la pression euh, sur elle et je dois dire que j'étais satisfait euh, du confort de ce casque même si c'est pas un truc de ouf non plus hein. quand je parlais tout à l'heure de mon Shoneizer Game Zero, lui était vraiment beaucoup plus autour des oreilles et euh, il avait des membranes qui étaient plus en cuir simili-cuir qui étaient beaucoup plus confortables. Là ça reste confortable mais on est un cran au-dessus par rapport au Shoneizer. Également je vous en ai parlé les quatre modes d'égalisation du son qui sont bienvenus et qui franchement prennent tout leur sens en fonction du type de jeu auquel vous allez jouer mais également du type de soirée que vous allez passer si c'est plus de la discussion entre potes en même temps que jouer ou si c'est vraiment du jeu on va dire un peu plus axé compétitif et bien évidemment parlons-en ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié sur ce casque c'est tout simplement le prix car moi j'ai réussi à le dégoter un petit peu moins de 100 euros donc un casque aussi bon à moins de 100 euros quand je pense à mon Shunizer j'avais à l'époque payé plus de 200 euros là on est sur un casque aux alentours des 100 euros et très sincèrement c'est un excellent rapport qualité-prix surtout pour une marque voilà qui n'a plus à convaincre hein, c'est une marque reconnue dans le monde de l'audio donc Plantronic a vraiment donné naissance à un super casque et maintenant on va parler rapidement des points que j'ai un petit peu moins appréciés. alors j'en ai déjà parlé mais les oreillettes la matière des oreillettes c'est une sorte de tissu ça peut plus ou moins tenir chaud euh, au contact de la peau c'est pas forcément ultra agréable j'ai peur qu'avec le temps peut-être que ça s'use un peu plus vite que certains autres types de revêtements mais bon voilà rien d'inquiétant le casque aurait pu d'ailleurs comme je l'ai dit mais bon je suis un petit peu exigeant à ce niveau là le casque aurait pu être un poil plus confortable avec des oreillettes peut-être un petit peu plus larges et plus profondes. bon ça c'est mon avis le constructeur parle de mousse à mémoire De forme, bon, on n'est pas vraiment pour moi dans de la mémoire de forme, mais voilà, ça reste quand même assez moelleux, plutôt confortable. Et moi, j'aurais bien aimé avoir euh, également une petite housse de transport parce que c'est vrai que maintenant on allait un peu jouer à gauche à droite, emmener sa console puisqu'elles sont assez portables. Bah là, pour le coup, il n'y a pas de housse de transport. Euh, bon, en même temps, pour le prix, on peut se dire que voilà, faut pas non plus pousser, mais c'est vrai qu'une toute petite housse de transport, même au pire, pas une housse forcément rigide ou quoi, mais voilà, quelque chose qui permette de le transporter, ça aurait pu être sympa. Là, pour le coup, Plantronik n'y a pas pensé. C'était pourtant le cas sur le Shenizer que j'avais avant et je dois dire que c'était bien pratique. Et voilà du coup on arrive à la fin euh, de ma présentation de, de, mon, de mon retour d'expérience sur ce casque. Je dois dire que j'en suis très satisfait. Pour aucune raison je n'aimerais changer de casque parce que je me dis vraiment que c'est un casque à l'excellent rapport qualité prix avec les fonctionnalités qui vont bien. Vraiment très bon au niveau du son. Bref voilà tout ce que j'ai dit que j'aimais. C'est vraiment un très bon casque que je vous recommande fortement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on arrive déjà à la fin. N'hésitez pas si vous avez euh, des questions, des commentaires à faire sur cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir plaisir en commentaire. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas partager la vidéo et également vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. N'hésitez pas également à pourquoi pas me rejoindre sur Instagram et également sur le site lié à l'actualité d'Apple où j'écris des petits articles, le site applenewsfrance.fr. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao